Vraiment, en termes de progression sur la semaine, j'ai vu des choses extraordinaires. En termes de progression individuelle, euh, on ne peut pas faire mieux. Alors, c'est super que Sony soit là, c'est super qu'Elara soit là, ce n'est pas que les autres, je ne les aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. <rire> euh, J'ai invité Loïc à venir. En fait, parce qu'on va faire une petite partie sur la présentation des nouveaux camps de cet été. Et je voulais des joueurs qui ont fait les camps de l'été dernier pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont vécu. Là, il va falloir euh, réfléchir à qu ce qui s'est passé euh, l'été dernier. Hein. Donc, boy en avance. Donc, euh, sachez ce que vous allez dire, parce que euh, tous les trois, euh, ma connaissance, trois... Non, Bastien, lui, c'est en, en décembre. C'est pas cet été, mais voilà. Tous ceux qui sont venus cet été, qu'est-ce qu'ils ont aimé Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé Parce que les nouveaux camps, il y aura des choses qui seront similaires. Il y a des inspirations que j'ai prises par rapport au camp de l'été dernier, mais il y a de la nouveauté aussi, donc... C'est pour ça que je voulais qu'il qu y ait des anciens des camps et qu'on qu puisse discuter de ça. Les camps de l'été dernier, on va commencer par Loïc, le plus ancien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport aux camps de l'été dernier, sachant que, alors toi, tu en as fait deux parce que tu es un fou furieux, <rire> que tu as fait deux euh, à Grenoble. Il y, avait, il y en avait, alors, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne savent pas, il y en avait... Un mois de juin qui s'est fait à Paris. C'était le même format qu'à Grenoble et les trois autres se sont faits à Grenoble. Deux en juillet et un en août. Sony a dû faire août et Elara a fait juillet avec Loïc. Euh, moi, c'était au niveau du tir. Euh... Déjà, j'ai appris un truc. <rire> Ça, <'était> pas mal. <rire> non, mais j'avais un défaut. En fait, mon tir était bon, mais j'avais juste un défaut. Que, ben, As vu directement, donc du coup, ce qui m'a permis de maintenant d'allumer <rire> au tir. Euh, <rire> <rire> bon, moi j'attends la vidéo euh, de Loïc avec 180 sur 200 au tir. Euh... En combien de temps tu fais ça à peu près ça, ça doit durer un moment. Je sais pas, enfin, ma séance en tout elle dure à peu près deux heures, deux heures et demie, donc euh, ouais, à peu près une heure et demie, deux heures sans rebondeur. C'est long, il n'y a hein. pas de rebondeur en plus, donc ouais, euh, euh, euh, bah oui. Mais ce n'est pas grave, je suis preneur. <rire> Ça va. Alors, voilà. les camps de cet été, tu as été très content de ton tir. Bon, c'est vrai que toi, tu, es un... tu as l'habitude de t'entraîner beaucoup. Hein, donc, tu n'as pas le profil de tout le monde. Hein. D'ailleurs, euh, Lara, je crois en avait parlé une... une fois, puisque vous avez fait le camp ensemble et… Elle avait remarqué que voilà, tu t'entraînais euh, d'une façon beaucoup plus assidue qu'un joueur de 12 ans. Bah oui, en as 24, hein, donc c'est pas... J'en ai le une rigueur d'entraînement qui n'a rien à voir. Et c'est est... Est pour ça que c'est intéressant hein, de, de vous filmer et d'envoyer, parce que les autres, les autres de... ont, ont des choses à apprendre de vous. Hein. Euh, mmh. Donc là, là, par exemple, aujourd'hui, on va, on va voir des vidéos. Bon. Bah, il y a des choses. Alors, pour moi, c'est évident, mais pour vous, pas forcément. Donc je pense que si vous voyez d'autres joueurs, d'autres performeurs performer, que <rire> ce soit à l'entraînement ou en match, bah, ouais. ça, vous, ça, ça vous aide, hein. ça vous donne des idées, ça vous motive, ça vous montre qu'est-ce qu que je peux faire, qu'est-ce que je peux devenir. Vous êtes tous les modèles des joueurs NBA, mais c'est des extraterrestres les joueurs NBA. C'est pas des modèles assez concrets pour vous, sauf si vous étiez un joueur de pro. -1. Pour un joueur de pro, -1, un joueur NBA, c'est un modèle. Et vous, vous n'êtes pas en pro. -1. Il vous faut quelque chose de, percep de perceptible, il vous faut quelque chose de, de touchable, pas de quelque chose qui est inatteignable, parce que du coup. Comment arriver à... Il faut avoir des modèles qui vous permettent de grandir au fur et à mesure pour passer des caps. Donc, euh, donc on en a, on en a dans le cercle. On a des mecs qui sont très forts en dribble, on a des gars qui sont super forts au shoot. On a des très bons joueurs en termes de mindset. Euh, J'en passe à des meilleurs. Bref, alors revenons à nos moutons. Hey, voilà, oui, J'ai bien progressé, j'avais des problèmes aussi d'explosivité. Et on a bossé ça pendant ben, les deux semaines où j'y étais. On a bien bossé ça. Et euh, oui, non, après, on, je l'ai vu sur les matchs que j'ai fait, qu'on faisait en, en après-midi. Euh, entre le premier match de mon premier jour et le dernier match de dernier, enfin, du dernier jour, mm. euh, niveau de explosivité, ça n'avait rien à voir. Quoi. Je passais plus facilement, euh... sans défense, j'étais plus fort. Donc, ok, euh, ok. Voilà. soigne Permis de bosser mes principales faiblesses, le départ en dribble et le 1 contre 1. Mmh. Et Lara Moi j'ai vraiment bien aimé euh, le stage. Après euh, rien n'est jamais parfait, du coup j'avais pas dire c'est parfait, mais en tout cas c'était très bien. Parce aller. que du coup, euh, oui, on était bien isolés quand même. C'était ton objectif principal quand même, de me désisoler un peu. Mais on avait quand même pu croiser du niveau sur les terrains, même si moi je jouais pas. Qu'est-ce que tu entends par isoler Lara bah dans la montagne. Ah, on, <rire> ah, on, était, on était, à la montagne. Là, on n'était pas dans euh... la ville quoi. Mais encore t'as pas connu la première semaine. Ah, <rire> oui, tu n'as pas connu le brouillard alors, parce que. Ah, t'as ah, pas connu les quatre degrés. Jours, degrés non premier jour de premier <rire> camp en juillet, on a couru dans le brouillard. Mais rappelle-toi, il faisait même 4 degrés Grenoble quand on allait jouer. <rire> il pleuvait, il faisait quatre cinq degrés. Ouais. <rire> Parce que du coup, ce que j'ai surtout aimé, évidemment, c'est qu'en fait, le matin, vu bah, qu'on est tombé sur un, un terrain avec huit paniers, c'est vraiment bien parce que quasiment tout le monde pouvait avoir un panier chacun ou au pire, on se mettait à deux. Du coup, on pouvait vraiment bien travailler sur nos problèmes personnels. Très bonne transition, Elara. C'est ça que j'attendais. Les garçons ne sont pas bons. Ils n'ont pas su amener le truc. Donc, tu vois... C'est une très très bonne transition. C'est un point essentiel parce qu'il faut que ceux qui n'ont pas connu ça, ceux qui ont connu les camps du One Ball, par exemple, en octobre ou à Noël, les camps de l'été dernier et les camps de l'été qui va venir sont très différents, je pense. Alors, Elara a connu les deux. Sony a connu les deux, donc ils vont me dire s'ils sont d'accord. Mais le fait que vous soyez tout seul du début à la fin du stage, tous les matins, pendant trois heures, sur vos objectifs à vous, parfois sur un seul objectif. Ça fait quatre fois trois, douze. Douze heures de travail sur un objectif. Tout seul avec votre ballon et votre panier et vos cônes et votre coach adoré, c'est pas la même chose que travailler sur des thèmes en groupe quand on fait les camps d'hiver parce que Là, vous avez vraiment bossé individuellement sur ce que vous aviez besoin. Et ça, on l'avait défini au préalable en discutant avant le camp ou au début du camp pour les joueurs que je ne connaissais pas bien. Ce qui fait que ce qu'a dit Elara, c'est exactement ça. Chacun a pu travailler tout seul sur son panier, sur sa thématique et avancer sur, euh, voilà, sur ses besoins du moment. Ça, moi, c'était la première fois que je le faisais. Pourquoi Parce que d'habitude, on n'a pas huit paniers. Il n'y avait que huit joueurs max. Et on est tombé parfois sur des terrains où il y avait huit paniers. Donc, on avait vraiment un joueur par panier. Ce n'est pas des bêtises. Hein. Pas un... mmh. Sur le camp que vous avez fait ensemble, on a eu ça tout le camp, tous les matins. Il y avait, euh, il y avait même plus de paniers que de joueurs. Ouais. Il y avait même des terrains qu'on n'occupait pas. C'est particulier. Et moi, c'est le point essentiel et c'est un point que j'ai voulu absolument reprendre pour les camps de cet été. Parce que, bah parce que personne ne fait ça, le travail de, de l'été qui vient est du pur travail individuel. Déjà, et puis qu'en termes de progression individuelle, on peut, ne on peut pas faire mieux. Le meilleur rapport qualité-prix pour vous c'est les camps de cet été. Parce que vous avez un coach individuel pendant 12 heures par jour pour un prix beaucoup moins important que si vous deviez me faire déplacer juste pour vous. Et franchement, il n'y aura que 6 joueurs. Étant donné qu'un joueur, une fois que je lui ai donné des consignes, il doit répéter pour lui, pour progresser, par exemple, Alex, ou bon, ben, ceux qui ont fait plusieurs camps, etc. On a Bastien, euh, Elara, Sonny. J'en oublie, euh, j'ai vu qui J'ai vu Samy aussi. Le lundi matin, on commence le 1 contre 1. Alors, évidemment, c'est de la progression. Évidemment, vous allez bosser. Mais, où vous soyez 6, 8, 10 ou 12 joueurs, on va faire la même chose. Vous allez tous travailler sur votre dribble, l'agressivité, les problématiques du 1 contre 1. Alors oui, moi, qu'est-ce que je vais faire Les erreurs que je vais voir, ou le niveau des joueurs, ou tout ce que je vais voir, je vais adapter ma séance en fonction de ce que je vais voir. Oui, mais des fois, j'ai 12 joueurs, comme à Noël, je voyais 12 joueurs, donc je ne peux pas individualiser pour un gars qui a un problème de dribble avec sa main gauche, comme je vais le pouvoir le faire euh, l'été avec un panier et un joueur. Donc, vous comprenez bien que le travail n'est pas le même. Le travail de, de l'été qui vient est du pur travail individuel. Et ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'on peut se côtoyer un Loïc qui a un niveau d'entraînement, pour moi, je pense, au moins de National 3 et à mon avis, en termes de rigueur, de National 2, voire plus haut. Il n'a pas forcément le niveau d'être pro aujourd'hui, mais il a le niveau d'exigence d'entraînement d'un pro. Il a pu faire son entraînement et progresser, alors qu'à côté de lui, il y, avait, il y avait des jeunes de 11 ans qui, eux, avaient un niveau d'entraînement qui n'avait rien à voir. Vous comprenez Ce format, il permet à chaque joueur, quelle que soit son exigence, sa rigueur, son niveau d'entraînement, sa technicité, enfin, tous les paramètres que vous pouvez avoir, eh ben, vous avancez individuellement dans votre truc. Parce que moi, eh ben, en fonction de ce que vous faites, chacun individuellement, eh ben, j'ai pu faire avancer chaque joueur. Donc, des fois, c'était assez drôle parce qu'en fait, il y avait huit joueurs qui travaillaient, mais pas du tout la même chose. Alors, autant le lundi, c'était très compliqué. Pourquoi ben Parce que moi, il fallait que je puisse donner tous les exercices à tous les joueurs. Donc, il a fallu que j'observe. Pour les joueurs que je ne connaissais pas, ce n'était pas évident, il a fallu qu'on affine. Mais alors le mardi, c'était top parce qu'en fait, chaque joueur, il savait déjà ce qu'il avait à faire. La routine et derrière, boum, les exercices, reproduire les exercices, faire le point avec le coach, un bilan de la veille. Sur quoi je repars Sur quelle série euh, Vraiment, en termes de progression sur la semaine, j'ai vu des choses extraordinaires. Et le soir, quand on faisait les matchs contre des joueurs lambda, hein, des joueurs de, de playground contre qui on allait jouer en 4 contre 4, en 5 5, en 3 3, et bien là, on faisait le bilan de « Est-ce que j'ai progressé sur mon problème individuel Est-ce que, est que j'ai taffé suffisamment le matin ?» Et qu qu'est-ce qu qui ne va pas pour que demain, je puisse encore progresser Donc, pour moi, si vous voulez, en termes de progression individuelle, euh, on ne peut pas faire mieux. Si, on peut faire mieux. On peut payer, coach Bonnel, 400 euros par jour pour faire de l'entraînement individuel. C'est un peu cher. Là, je veux dire, voilà, il faut avoir le budget. Mais c'est le prix, hein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 Il n'y aura que six joueurs, étant donné qu'un joueur, une fois que je lui ai donné des consignes, il doit répéter pour lui, pour progresser. Le meilleur rapport qualité-prix-progression, ça sera cet été. Et comme on passe de huit à six joueurs, alors l'été dernier c'était très bien, et je pense que tous les joueurs qui étaient là et qui ont fait le camp, ils étaient contents. Mais dites-vous que ça va être encore pire cet été. Par rapport à ça, et puis il y a d'autres surprises, mais je vais vous le dire après. Alex euh, Salut coach, le, le camp d'été c'est combien de jours Ah ça sera pareil, ça sera pareil. Ça fait un petit moment que je fais 4 jours plus une soirée, c'est-à-dire qu'on commence en général le dimanche à 17h, et on fait, on fait la première soirée où là, cet été, on va… Alors l'été dernier, c'est un... ce qu'on a fait quasiment tout le temps. On va commencer par du jeu, et puis on, on a quatre jours pleins. Alors, je vais vous dire tout de suite le, le, le programme type des camps de cet été. On fait trois heures le matin, de 10h à 13h, comme d'habitude, de travail individuel, donc comme on vient d'expliquer, c'est-à-dire euh, chacun aura son travail et chacun aura son panier. On fait miam miam, sieste et trois à quatre heures de jeu le soir. Là, la nouveauté, c'est qu'en fait, surtout par rapport aux problématiques de jouer, et je vais vous expliquer pourquoi, et aux problématiques de pluie, ça peut nous embêter. En fait, alors quand il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on faisait en juin, par exemple On a eu quatre jours de pluie. Bon, on adaptait notre programme. Mais là, moi, en fait, je n'ai pas envie qu'on adapte notre programme. À cause de la pluie, je veux qu'on fasse ce qu'on a à faire. On fasse notre travail de terrain. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que les camps cet été seront tous à Noisy-le-Grand à côté de V1 Ball. Pour deux raisons. Première raison, la pluie. C'est-à-dire que si le matin, il fait vraiment un temps dégueulasse, eh bien, on ira s'entraîner à l'intérieur. Donc, on a, on a notre sécurité en cas de pluie pour le travail individuel du matin. Et le soir... Nous jouerons dans la salle contre, contre les joueurs qui viennent jouer tous les soirs. Et ceux qui étaient là cet hiver ont vu il y a énormément de joueurs qui viennent jouer à V1Ball. Et en fait, on disputera les matchs et les tournois dans la salle tous les soirs pendant 3 ou 4 heures jusqu'à ce que vous soyez complètement cuit. Voilà le format. Alors pourquoi j'ai préféré ça Je vais vous dire, ça c'est globalement l'été dernier, ça s'est bien passé d'aller rencontrer des joueurs sur les playgrounds. Et ça a été parfois super intéressant. Mais quand même, des fois, moi, j'étais un petit peu déçu. On perdait beaucoup de temps parce que des fois, bah, on tombait sur des terrains où les mecs, ils étaient nuls. Parfois, on tombait sur des terrains où les mecs, ils étaient trop jeunes. Parfois, il n'y avait pas assez de joueurs motivés. Parfois, il y avait trop de joueurs. Il y avait pas... On ne pouvait pas enchaîner les matchs. Le côté aléatoire du playground, pas voulu le, la, je ne veux pas le côté aléatoire de la pluie cet été et le côté aléatoire de on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des joueurs et contre qui on va jouer. Donc du coup, le fait d'aller tous les soirs à V1Ball, ça nous enlève un gros côté aléatoire. C'est qu'il y a toujours des joueurs, il y a toujours beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de terrain, donc il n'y a pas... D'attente, il y a suffisamment de monde, mais il n'y a pas trop de monde, vous voyez ce que je veux dire. Trois grands terrains plus cinq euh, demi-terrains. Bon, avec tout ça, euh, c'est impossible de ne pas trouver des matchs. C'est impossible de ne pas faire au minimum un 3-3. Le nouveau format de cet été, j'ai réfléchi par rapport à reproduire tout ce qui a été positif l'été dernier c'est-à-dire pour moi euh, le, côté, le côté jouer jouer contre d'autres joueurs et s'entraîner individuellement le matin en fonction de ses objectifs et puis bah, éviter la pluie et, et puis jouer quand même sur du parquet quoi <rire> les gars c'est n'est pas pareil que jouer sur un playground qui glisse quoi on a eu quand même des, des fois des conditions de match qui n'étaient pas évidentes. Alors, on avait toujours des terrains couverts, mais par exemple, je me souviens à Grenoble, on a joué euh, un contre un ligne de fond pendant toute une soirée parce que le terrain était mouillé. Ah, chiant, ouais. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bossé, vous voyez, mais moi, je veux, je, veux, je veux plus ça, si vous voulez. Je veux… Je veux passer à un, à un autre niveau, c'est-à-dire, voilà, on fait un match 5-5 sur du parquet. On tergiverse pas, on n'a pas à se poser la question. Euh, voilà. D'autres questions ou des, comment dire, des commentaires par rapport à ça Est-ce que ça vous semble bien Est-ce que pour ceux qui ont connu les stages de cet été, est-ce que ça vous semble mieux comme ça euh... Coach, ça ne répond pas à ma question. Ah, pardon. <rire> Excuse-moi, Alex. Ne t'énerve pas, non, quand même. non, mais non, non, t'inquiète pas. <rire> Est-ce que tu fais me redire euh... parce que du coup, Oui, mais du coup, en fait, c'était pour savoir c'est combien de jours. <rire> bah, si je l'ai dit, c'est oui. c'est c'est quasiment ah. cinq jours, c'est quatre jours et demi. Ah, ok, ok, ok. pardon, me foutre-moi, ne t'énerve foutre. pas, coach. <rire> Alors, euh, bah ça a l'air bien, oui. Mais du coup, euh, t'as déjà les dates ou. Euh... Ah, les dates. Oui, bien sûr. Je... Pff, hey, mais en fait, tout est prêt. Hein.